Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien Pour ma part ça va nickel comme d'habitude J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter la nouvelle Pirata Zone J'ai absolument tout changé, j'ai absolument tout changé, tout refait Et je suis très content et j'ai très hâte de vous montrer Vous avez déjà vu le trailer de début Donc là évidemment nous sommes, alors j'ai rien retouché ici hein. euh... Ah si Objectif Mars, j'ai changé l'attraction en fond On va y venir tout à l'heure Là la priorité c'est la zone pirate mais par contre ici j'ai absolument rien euh, modifié Merci pour euh, tous vos retours En revanche la zone pirate donc a Beaucoup changé Alors là on a l'attraction Far Cry hein. toi, toi même tu sais Il <rire> tu sais. y a plein de monde hein, les gars ça brasse de ouf hein. euh, Là euh, on va se mettre un maximum De trucs euh, pour vendre et on va se faire hein. Bref. Donc là on a l'entrée du Far Cry Et normalement là cette arche euh, Pirate zone est un petit peu plus loin Bon, mais là, du coup, elle est plus proche. L'entrée est direct ici. L'entrée de la pirata zone est juste ici. On y rentre par là. Avec toujours sur la gauche euh, le petit euh, palier, comment on peut appeler ça et eh bien, pour voir euh, cette attraction, donc le Far Cry, qui permet donc, voilà, euh, aux gens de voir euh, les, les petits bateaux, les petits bateaux qui passent. J'ai acheté des petits canons aussi. Alors, on va s'imaginer que, vous savez, c'est des canons à eau et, et que les gens peuvent arroser en tournant. ce serait génial, ça voilà comme ça n'existe pas sur Planet Coaster on va s'imaginer ça J'ai ajouté des bancs également C'est incroyable Bonjour ça va vous vous amusez bien C'est moi qui ai créé cette attraction euh, Vous kiffez ouais je pense Ya yeah, ya yeah, je pense qu'il kiffe euh, Là vous voyez alors bon déjà oui c'est vrai Alors oui il y a un requin faut faire très attention C'est info, je vous rassure euh, Vous voyez il y avait une attraction ici Et elle n'est plus là euh, j'ai réfléchi vous inquiétez pas Je suis là pour faire des tests hein. Donc je crée je supprime je crée je supprime C'est du bac à sable hein. j'en ai rien à faire vous inquiétez pas Donc j'ai supprimé tout simplement Parce que c'était pas top Même si vos retours m'ont fait très plaisir Et vous m'avez donné des conseils mais J'ai préféré faire encore mieux C'est à dire que j'ai refait intégralement cette attraction Donc euh, The Secret Blue Juste ici J'ai refait totalement l'attraction euh, Parce que ça me plaisait pas et parce qu'elle ne fonctionnait pas et, et donc je suis content parce que j'ai tout refait. Et euh, ça m'a permis de faire des déplacements. Alors, une petite fontaine ici. Une petite boutique souvenir ici. Euh, sans... Euh, sans... Euh... Il faut quoi là mes employés Ah il arrive là. Eh Fredo on se dépêche. Hein bon bref. Ici la petite attraction de bébé vous savez. Eh ben elle est là elle est géniale et elle fonctionne bien. Voilà. Au voleur Au voleur Arrêtez-le Arrêtez-le Arrêtez-le Voilà. J'ai... Euh... Alors, le seul truc qui n'a pas bougé, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai laissé ça. D'ailleurs, vous m'en direz des nouvelles si je le laisse ou pas. Moi, je trouve que ça va bien avec le décor, forcément. Euh, pourquoi il y a une pierre, là, qui vole Voilà. Ah, très bizarre. Bref, j'ai mis le bateau pirate ici. Alors, ça ne fonctionne toujours pas. Hein. Les gens s'en foutent, c'est dommage. Mais voilà, pour moi, une zone pirate, il faut un bateau pirate. Donc avec la file d'attente juste ici Voilà Tac tac tac Là vous pouvez voir la nouvelle attraction On va faire un on ride Vous m'en direz des nouvelles Donc voilà le bateau pirate c'est génial c'est formidable euh... Et donc justement cette nouvelle attraction Donc le secret blue Avec l'entrée ici Et la sortie ici Donc voilà au niveau de l'entrée On passe par là la petite file d'attente Donc vous voyez j'ai rajouté En fait j'ai déplacé toutes les euh, décos Je vais vous montrer en vue aérienne vous inquiétez pas Là on va juste faire la file d'attente Hop, le petit arbre. Voilà. C'est formidable. Il y a des jets d'eau partout. C'est incroyable. Jolie queue de cheval, madame. Moi aussi, j'ai une queue de cheval. Voilà. Et on arrive ici. Hop, on va se mettre en vue aérienne maintenant. Ça va, les, les conneries Comme ça, vous voyez un petit peu ce qui s'est passé. Et oui, parce que la zone pirate commençait là. Hein, euh, L'arche qui est là, elle était là. Et euh, cette attraction-là... Ben, elle faisait ce tour là. D'ailleurs, j'ai pas terraformé là-bas, c'est pas important. Mais du coup, là, il y aura plus rien. Je pense qu'il y aura rien là. Et du coup, j'ai refait toute attraction intégralement. Je vais vous... On va faire un on-ride dans quelques instants. Soyez patients. Hein. J'ai envie de faire un petit peu euh, mijoter le suspense. Là, j'ai laissé, euh, laissé ça. On verra. Peut-être que je vais faire un décor ici. On verra. Euh, et donc, le bateau pirate, souvenez-vous, il, euh, il était là en fait. Le bateau pirate était là. Donc, j'ai déplacé. Et pareil, là, il y avait toute une grande place. Euh, avec justement euh, les musiciens, la fontaine. Du coup j'ai déplacé, voilà la fontaine qui est ici. Les musiciens je les ai mis au niveau du bateau pirate ici. Donc ça fait de l'animation pour, euh, pour euh, les zéro personnes qu'il y a là. Euh, C'est bien dommage. En tout cas euh, En tout cas voilà. Donc on va faire un petit, euh, petit on-ride. C'est parti les amis. Let's go. Ah oui d'ailleurs vous avez vu euh, j'ai fait un, un bateau échoué là. Ici et là. Euh, alors faudra pas se demander comment ça se fait que le cul est dans ce sens L'avant est dans l'autre Voilà il faut pas non plus se poser trop de questions C'est un pas d'attraction Allez Merde Et voilà messieurs dames au niveau de l'attraction oh Je savais pas par contre que ça s'arrêtait brutalement comme ça Ils se sont tous effrayés, c'est incroyable moi aussi Voilà, je me suis fait pipi dessus Bien plus que dans l'attraction Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé Vous m'en direz, euh, direz des nouvelles Oh Eh j'étais dans le rouge hein, tout à l'heure hein. Je vais pas vous mentir, je vais être très honnête avec vous J'étais dans le rouge tout à l'heure, donc ça ça fait plaisir Ça veut dire que le business Oh Il y a des gens qui ont fait du, euh, du bateau pirate Incroyable ça c'est la meilleure mamie possible Eh gros big up Enfin si c'est pas une mamie je suis désolé Ah ouais non mais les cheveux gris aussi madame Si vous avez 40 ans c'est un peu con hein. Non je rigole je rigole <rire> C'est pas vrai ça dépend ça ne peut pas il y a tout le monde En tout cas voilà je suis assez content euh, Vous m'en direz des nouvelles Pareil alors du coup là tout ce chemin qu'il y a là euh, Ben forcément euh, pour le moment il sert à rien Peut-être qu'il servira à rien j'en ai aucune idée euh, J'ai enlevé le restaurant ici par contre j'ai laissé quand même euh, les tables et les chaises derrière parce que je me suis dit ça peut faire quelque chose En fait j'ai eu l'idée ici de faire euh, un manège pour enfants euh, en utilisant ça je, je vais être très honnête avec vous c'est l'heure Donc là c'est le quartier Far West hein, Juste, C'est vrai qu'on n'a pas fait la transition mais là c'est le quartier Far West Et je voulais en fait utiliser euh, à titre à juste valeur le Canyon Runner et faire ça et faire un manège pour enfants euh, qui fassent un petit tour, euh, voilà. Le problème, c'est que bah, ce ne sera pas rentable. Bon, après, c'est pas un problème, mais voilà, c'est voilà, une montagne russe. Ce n'est pas un truc pour enfants et c'est un petit peu dommage. A l'inverse, si je prenais une attraction sur rail et que je prenais, par exemple, euh, euh, bah, ça, bah, du coup, je peux pas faire euh, sensation sensationnelle non plus. Euh. Ah, quoique, euh, ouais, mais non, c'est pas fait pour, c'est fait pour rester à la même vitesse. Et y a, il faut faire plusieurs gares, etc. Donc, euh, c'est pas possible. C'est pas possible, donc il faut utiliser une montagne russe. Donc, voilà, en fait, je voulais faire un truc ici. Et là, faire un pont qui relie à un petit terre de pique-nique. Bon, on verra, franchement. On n'y est pas encore. Euh, pour ce qui est des bûches, ça fonctionne toujours tout aussi bien, clairement. Pour ce qui est des mines, les mines, les mines, ça fonctionne relativement bien. Là-bas, vous voyez un nouveau bâtiment. Eh oui, j'ai fait une nouvelle attraction, j'avais oublié d'en parler. Attendez je vais mettre le jeu en pause euh, Comment ça me saoulait ces bruits euh, Grand Utopia Vous voyez qu'il y a une nouvelle attraction qui, qui euh, chevauche Grand Utopia Là j'ai changé le bâtiment Je sais plus si je vous l'avais dit euh, Le bâtiment des employés euh, bah, C'était celui qui, euh, que j'utilisais dans la zone futuriste à l'époque Qui n'existe plus donc la zone futuriste Donc j'ai déplacé je l'ai mis là De sorte à ce que ce soit mon petit bâtiment personnel Même s'il n'est pas ouf Et comme ça vous voyez en fait tout ce que La quasi totalité des choses utilisées c'est tout déconstruction de moi, à part ce bâtiment-là, ici, là. Tout est de moi, et bon, les trucs préfaits comme ça, hein, mais ça, je ne peux rien y faire. Mais donc, c'est ça ce qui est vraiment cool. Donc, vous voyez vraiment cette zone pirate, j'en suis très content parce que, finalement, tous les décors qui étaient éparpillés, j'ai rien supprimé, et j'ai tout pris et j'ai tout déplacé pour les regrouper. Souvenez-vous, cette petite maison-là, elle, elle a vraiment sa place ici, en fait. Elle est vraiment bien, sauf que, souvenez-vous, elle était euh, à côté de ces rochers-là, puisque l'entrée d'attraction était là. Ah, pour ceux qui ont la mémoire euh, et donc voilà, franchement c'est plutôt cool je suis assez content, j'ai fait au mieux le problème je suis bien d'accord, des fois il faudrait que ça penche un peu plus, des fois il faudrait que ce soit un peu plus fluide des fois ça va trop vite par endroit des fois ça va pas assez vite, j'ai fait au mieux c'est assez complexe, euh, j'ai l'impression vraiment Planet Coaster ne m'aime pas trop parce que je... Et puis des fois ça fonctionne super bien et quand je le réessaye ça ne fonctionne plus, il y, y a des trucs qui changent tout seul, très bizarre. Mais en tout cas ça, ça rend ceci et j'ai hâte de vous lire. J'ai hâte de vous lire. Je vais vous proposer juste un petit tour sur euh, l'attraction Objectif Mars parce que, euh, bon, on va un peu parler Netflix, je vais rien spoiler, vous inquiétez pas, il n'y a aucun spoil. Mais j'ai regardé une série qui m'a retourné le cerveau, vous le voyez ici, ça, ça ne s'appelle plus Objectif Mars parce que ça ressemblait trop du coup à... Euh, l'attraction futuroscope alors que ça n'avait aucun rapport. J'ai renommé l'attraction Lost in Space. Perdu dans l'espace, une série Netflix de trois saisons. Mmh, incroyable. Incroyable, je n'en dirai pas plus. Voilà, Je, je n'en dirai pas plus, mais incroyable. Incroyable. Non, vraiment. Cette série, incroyable. Je l'ai... Voilà, c'est phénoménal. Donc là, voilà, j'ai rajouté des petits clins d'œil. Voilà, des petits clins d'œil. Aucun spoil, hein, mais voilà, ce sont les personnages. Voilà, les petits dessins. Euh, je suis absolument en crush sur, sur elle, Voilà. Youdi! Euh, en tout cas, voilà. Oh, euh, lui, c'est un bon gars aussi. J'ai dit que je spoilais pas. J'ai dit que je spoilais pas. Donc voilà, j'ai ajouté ces clins d'œil. Pareil, j'ai remis un. Je l'ai remis là parce que elle, c'est vraiment. Vous l'avez compris, hein. c'est ma crush. Euh, bon, elle a 10 ans de plus que moi, visiblement. Euh, Qu'est-ce que j'ai changé Ah, j'ai rajouté ça. Ces petits trucs qui tournent là. Ces petites plaques tournantes. Attendez, hop, bougez pas. Et eh bien voilà. Ah, bon, on voit pas trop avec le soleil, hein. Mais, mais voilà, toujours Lost in Space. Et, euh, et puis pareil, j'en ai mis un là pour la file d'attente. Et vous voyez que la file d'attente est bien remplie. Et ils adorent. Voilà. C'est incroyable. Même l'attraction qui passe à côté, là, tu vois. C'est génial, hein Voilà. Euh, D'autant plus que... Euh... Ouais D'autant plus que ce qui me fait kiffer, c'est que vous voyez, les vaisseaux spatiaux me font vraiment penser, pour le coup, à... Bah Lost in Space Bon après c'est voilà, c'est dans l'espace C'est voilà, cohérent euh, Voilà en tout cas Ceci est fait pour, euh, pour le clin d'œil. Et puis dernier point Un petit peu moins Ah je suis un petit peu moins convaincu euh, D'ailleurs vous voyez J'ai mis euh, le, le Steel Vengeance Qui était donc là Et je l'ai mis là-bas Pour pas le supprimer Mais je pense que je le supprimerai Je sais pas trop on verra On verra on verra euh, Bon l'autre attraction en tout cas Qui euh, était là euh, dans l'autre épisode hein, J'ai supprimé hein. Là euh, c'est mort donc là j'ai essayé un nouveau truc, ça a l'air de bien fonctionner d'ailleurs, pas du tout, ça ne fonctionne pas. Mais donc dans le, le, le, la même optique que, que Grand Utopia, vous savez qu'ici c'est un peu le quartier bah, enfant, je dirais pas enfant parce que ça a un petit peu de sensation, ce manège mais pas trop non plus en vrai, mais du coup j'ai, voilà, là c'est des voitures, euh, les tacos, voilà c'est des tacos Grand Utopia, et du coup, je vous ai jamais montré ces détails là je crois, non si Je sais plus, je sais plus si je vous avais montré tous ces détails c'est possible bah du coup euh, voiture maintenant c'est police euh, moto voilà donc euh, petit décor police euh, you, you, you, you. voilà bonjour monsieur l'agent mco police le bâtiment est éclaté au sol hein. Je peux... ah oui non attendez le bâtiment est pas fini j'avais fait un truc super stylé et le jeu a planté pour la première fois de ma vie ça fait 110 heures de jeu c'est la première fois que ça plante et ça n'a pas sauvegardé donc. Et je me suis Et là j'ai fait ah, frère, je me suis cassé les couilles à faire un truc bien. Donc euh, bah, je n'ai pas encore, j'ai pas eu la foi de, de recommencer. Euh, après c'est pas non plus stylé de ouf. Mais pour moi c'était vraiment pas mal. Mais donc là c'est vraiment nul à chier. Donc voilà des motopolis. Je vous propose un petit on-ride. Euh, bon franchement l'attraction est beaucoup moins bien que le on-ride qu'on vient de faire dans la zone pirate. Qu'on soit bien d'accord. En tout cas on est parti messieurs dames. Kiffez bien. Let's go. Et voilà les amis, alors bah c'est vraiment la moins bonne de toutes, hein, de toute évidence, clairement. Mais par contre, paf, par contre elle fonctionne. Ça c'est rigolo. Enfin, ah non, bah non. Mais en tout cas, il y a du monde. Il hein. y a du monde qui font la queue. Euh, et puis pour Grand Utopia, bon, ça sans aucun doute, les gars, euh, maintenant vous le savez. Mais l'attraction fonctionne très bien. Bon, normalement j'avais plus d'argent que ça. Hein. Là ils se foutent un peu de moi. Mais ça fonctionne très bien. J'avais agrandi un peu la file d'attente. Euh, J'ai même largement de quoi faire encore une plus grande file d'attente. Je pense qu'au fur et à mesure c'est ce qu'on fera. Eh, un petit débrief encore juste sur le, le Far Cry. Parce que ça c'est vraiment la meilleure attraction. Hein. Alors là pour le coup c'est... Et encore avant j'étais... À... Et eh, je vous jure que j'étais à 5000. J'ai baissé un peu. J'ai un peu baissé. Mais c'est la meilleure... Eh, je peux encore agrandir la file d'attente. C'est la meilleure attraction les gars de toute évidence. Euh, et pourtant... Enfin, oui, si, j'en suis content, mais ouais, c'est rigolo, quoi. C'est euh, assez rigolo. Donc, voilà un petit peu pour euh, les avancées du parc. Euh, j'espère que, euh, bah, que vous kiffez. Tout simplement, j'espère que vous kiffez. Euh, je prends note de vos commentaires, de vos, de vos avis, etc. Et, euh, et puis surtout, évidemment, euh, vos encouragements, vos pouces bleus, etc. Et puis voilà, nous, on se retrouve très vite pour euh, de prochaines vidéos. C'était Mkolo, je vous fais plein de bisous. Et euh, bon, bah, euh, par contre, évidemment, Naïf euh, bah, n'a rien à, à envier à mon travail, ça c'est sûr. Mais euh, incroyable en tout cas. Allez, des bisous tout le monde. Ciao